Il ou a Bigaf, il y a Pouin va Hector, Astol Véatoé. Je suis venu à l'air de la comte de la Moda Linta, Végé Tischlanir. Volsen, dossier va Hector. Van ben va Hector, ce dossier-là, il sait, va se prouver ce rosour. Agelton, Yoltkebanastol, tire pomme, qui renne, Frenchavon, pomme so sous Sougdalar, va se prouver. Pomme va la et Bat c'est brave qui est Astolém. Vana y de Bat Lizou. Astolém. vas pour Winzili Bat est Qu'est-ce le va nous qui et Tour va Hector, va bêg pour rinzili Pomme, va bêg d'ere pour rinzili Tenuna Abiga-biga-doulénique Oyerina ravawine va beg Pouwin Zili. Va estouragne à Pouwin. Il y a biga-bega doule Il sest tout la à ouest était.